Maman maman. Maman maman maman, maman, maman, maman, maman, maman, maman, maman, maman, maman, maman, maman, maman La maman, meilleure maman, maman. la Mère. meilleure maman c'est ma maman. J'ai vu maman pleurer la nuit, lui ramener que des ennuis. J'ai dû faire le choix de m'exiler, l'éloigner de mes mauvaises idées. Cette terre pourrait changer ma vie, j'aurais pu faire comme mes amis, la journée, le table, le sardine. Maman serait peut-être moins fatigué J'ai jamais pu trouver Les mots pour lui dire que je l'aime hey, hey, hey. J'ai jamais pu trouver Un amour aussi fidèle Me suis battu comme un guerrier Il faut qu'elle verse du champagne Pour que je sorte de ma bulle Les derniers sont les premiers J'ai pris je recule pour mieux contempler l'arrivée J'ai pour habitude de lui dire Que je fais bien et même quand je fais mal Ma première gifle sur la joue M'a appris à quel point la vie faisait mal Avant je me sentais bien en mains, Avant de côtoyer le terrain que le sang sur mon chemin je ne sais pas ce qu'arrivera demain Avant de côtoyer le terrain Moi je me sentais bien dans tes mains Avant je me bien dans tes mains Avant de côtoyer le terrain Vu que les sur mon chemin Je ne sais pas ce qu'arrivera demain Les femmes qui ont donné la vie Et, On en est une part de même L'amour d'une mère est une chose qui n'a pas de prix J'ai connu plusieurs femmes Mais c'est la première qui a dû m'entendre crier Et, Elle est ma première flamme Et tient la langue qui me permettra de prier J'ai dû me faire petit comme un golo canté sur toi que je pourrais compter J'ai dû me faire petit comme un golo -gante. Je vais se dire le danger. Maman, la la Si voté, mon travail. La ligue Si y'a voté, mon travail. J'ai du mal à te dire que je t'aime. Et je vais te le prouver quand même. Si tu tombais malade, maman, j'irais chercher le remède. Du mal à te dire que je t'aime. Et je vais si tu t'en mets malade, moi j'irai chercher le remède Moi j'irai chercher de l'aide